I Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la saga Le trône de fer Alors c'est mon coup de garde de l'année Ouais, je pense qu'on peut dire ça euh, Même si ça fait un petit moment que je connais euh, Game of Thrones via la série il se trouve que j'ai enfin lu les bouquins en août dernier, j'ai lu les 15, tomes, euh, les 15 tomes au mois d'août, hein, rien que ça. Euh, donc euh, je vais parler de l'intrigue du tome 1 uniquement. Pour ceux qui vivraient sur une île déserte et qui n'auraient jamais entendu parler du Trône de Fer ou de Game of Thrones pour la série, euh, il est peut-être bon de faire un petit récap. Donc c'est une saga d'héroïque euh, fantasy je pense qu'on peut dire ça, politique. Ça se passe dans un monde euh, un peu médiéval. En gros, pas de technologie, euh, pas de voiture, bref, voilà, il y a des chevaux, des châteaux forts, euh, des épées, tout ça. Enfin bon, voilà, le médiéval de base. Euh, on est dans un monde où euh, les saisons sont assez bizarre, il peut y avoir des étés de 7 ans et des hivers de 9. Euh, ça s'alterne comme ça de manière plus ou moins aléatoire, et on a différentes familles qui règnent sur euh, différentes parties du royaume, et tout ça est unifié par euh, le roi des sept royaumes qui gouverne un peu tout ça. Donc vous avez euh, le, en gros le roi euh, badass, ensuite vous avez sept petits rois, hein, des, des princes de famille euh, bien tu vois. Et puis et ensuite, bon, voilà, après il y a d'autres seigneurs, tout ça. Toute l'intrigue est basée sur le fait que le roi Big Boss meurt. Et la question est, qui va récupérer le trône de fer Voilà. C'est ça l'intrigue. Et à côté de ça, euh, on a au nord euh, des méchants euh, morts vivants qui se réveille parce que l'hiver vient parce qu'on était dans une période d'été qui a duré plusieurs années, je vous le rappelle. Donc l'hiver arrive et les méchants qu'on appelle les autres ou les White Walkers se réveillent pour en gros aller péter la gueule euh, aux vivants, hein, voilà, voilà, simplement et on a aussi un autre continent où a été exilé euh, l'ancienne famille régente, les Targaryens qui avant avaient des dragons et, et puis c'est comme ça qu'ils avaient conquis le royaume, sauf qu'ils se sont fait démonter la gueule 15 ans plus tôt à peu près. Et donc ils, ont, ils se sont exilés sur un autre continent et leur but c'est de venir récupérer leur place sur le trône de fer. Parce que le roi Big Boss s'assoit sur le trône de fer. Ce que j'aime dans cette saga et pourquoi il faut la lire, c'est tout d'abord l'univers qui est... Vraiment génial, enfin moi qui aime beaucoup les univers fantasy, un peu médiéval comme ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore l'idée que l'hiver vient et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe au nord du mur parce qu'ils ont construit un mur pour séparer en gros les contrées civilisées et les contrées sauvages. Et au nord du mur, c'est là où il y, les... y a en gros les morts vivants de glace et ça c'est cool et en plus il y a des dragons, et ça c'est cool. Ensuite, deuxième chose vachement cool, ce sont les personnages. Euh, le trône de fer a la particularité d'être découpé en chapitres euh, avec des points de vue différents. Donc en fait on suit des personnages euh, différents à chaque chapitre, et c'est comme ça qu'avance l'histoire. Parce que si on était tout le temps euh, avec les mêmes, on finirait par se dire, bah eux c'est les gentils, et puis ceux qui sont contre eux c'est les méchants. Mais en fait là, L'intérêt est que, comme on passe dans les différents camps, euh, au final, en tant que lecteur, on se retrouve du côté de personne. Enfin, on peut avoir ses préférences, mais euh, le fait d'être dans, les... dans la tête de tout le monde, on comprend un petit peu leurs raisons et c'est ce qui fait vraiment toute la richesse euh, de des personnages, c'est qu'ils sont ni tout noirs ni tout blancs. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus noirs et d'autres un petit peu plus blancs blanc que d'autres, euh, mais dans l'ensemble c'est ça, ils ont chacun leur faiblesse et euh, on les voit via les yeux des autres personnages. Et, euh, et ça c'est vachement cool. Ce que ce changement de point de vue euh, apporte aussi c'est euh, l'attente. une forme de tension dans le récit. Parce que tu peux avoir un point de vue euh, du personnage euh, X au début du roman et ne pas l'avoir avant la fin du tome, c'est-à-dire après 600 pages. Et donc entre-temps... Tu peux ne pas savoir ce qui lui est arrivé, ou entendre juste des rumeurs via les autres points de vue. Euh, Voir, peut y avoir un personnage qui disparaît durant tout un tome. Donc pendant tout un tome, tu sais pas ce qui lui est arrivé. Et donc il faut que tu lises le tome d'après, pour avoir euh, ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe énormément dans les tomes 5 et... 4 et 5. Troisièmement, <rire> euh, tout l'intérêt de Trône de Fer, c'est le contexte politique. Moi, personnellement, c'est ce qui me fascine là-dedans. Parce que des histoires complexes euh, avec plein de personnages et un univers fantasy, il y en a des tas. Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais des univers où l'aspect politique est aussi développé, j'en connais pas tant que ça. Euh, on a vraiment des jeux d'alliance et de rivalité entre les différentes familles qui règnent sur les sept couronnes. Entre ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent sauver juste leur famille, ceux qui se font détruire, ceux qui prennent euh, du grade au fur et à mesure et euh, niquent tout le monde. Ceux qui cachent leur jeu, ceux qui font des alliances secrètes, euh, ceux qui trahissent tout le monde. Bref, tout ça, ça fait un micmac pas possible. Du coup, il y a des tas de familles euh, qui s'affrontent pour le pouvoir, ou pour survivre des fois tout simplement. Et ça donne, un... ça donne du cachet en fait à la saga et c'est ce qui fait tout son intérêt, à mon sens. Et c'est pour ça aussi qu'il met autant de temps à l'écrire, c'est parce que c'est d'une complexité sans nom. Et là j'arrive sur le quatrième point qui fait qu'il euh, faut lire Le Trône de Fer, c'est la complexité du récit, euh, pas du récit en lui-même, de la narration, mais euh, de l'intrigue, des intrigues. Parce que les intrigues, elles vont dans tous les sens. Enfin, cinquièmement, euh, l'affection qu'on développe envers euh, les différents personnages et le fait qu'on est amené plus ou moins à prendre parti. Euh, dans cet univers un petit peu hostile avec tous ces personnages et tous ces jeux de rivalité très complexes, euh, on en vient à souhaiter que certains soient sur le trône de fer. Par exemple, moi je suis 100% Jon Snow Daenerys et un troisième personnage dont je tairai le nom, euh, pour le trône de fer. Et en fait, chacun a plus ou moins ses préférés. Sauf que, évidemment, ça se passe jamais comme on le voudrait, j'ai envie de dire, les noces pourpres. Euh, ne serait-ce que, en fait, dans le premier tome, on suit Eddard Stark, qui est le... Au début, on pense que c'est le héros, en fait, quand on commence la série ou les bouquins, on se dit, ah bah, là c'est le héros. Bon, après, on change de point de vue et on se dit, ah bah non, finalement, c'est peut-être pas lui le héros, Bon il y a plusieurs héros. Euh... Bon, on s'attend à ce qu'il ait un grand rôle à jouer, mais à la fin de la saison 1 et du premier tome, il crève, il est décapité, ce con. Et, et voilà, alors qu'on s'y attendait pas. Pas du tout, enfin on le suit, en fait c'est le premier personnage qu'on rencontre et c'est le premier qui meurt. Et en fait c'est tout le temps comme ça, il y en a toujours un qui va crever. Tout ça fait que on a envie de savoir la suite et euh, on devient facilement accro. Euh, accro. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Je termine tout simplement avec euh, une réponse à la question suivante. Pourquoi lire les bouquins si on regarde la série C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser si vous êtes un grand fan de la série, vous vous demandez mais à quoi ça sert que je lise les bouquins, je sais ce qui se passe. Alors, tout d'abord, au, dé au, dé au début, c'est vrai que la série est extrêmement fidèle au livre. Euh, dans le tome 1, on peut suivre le script quasiment mot pour mot. Hein, à quel point c'est fidèle euh... Néanmoins, il y a quand même des intrigues annexes qui ne sont pas évoquées dans la série, hein, pour tout simplement une question de, de place, on ne peut pas tout raconter. Et ensuite, au fur et à mesure, la série s'éloigne euh, de plus en plus de la saga de livres. Bon, ça dépend, mais euh, bon, ça s'éloigne quand même un petit peu, notamment parce que les livres ne sortent pas assez vite pour le rythme de la série. Donc euh, les scénaristes sont obligés de faire des choix pour pouvoir continuer à tourner la série. Alors que les livres ne sont pas sortis. Donc voilà. Donc ça devient différent. Ensuite, euh, bah, tout simplement, si vous voulez savoir ce qui arrive au personnage, bah, lisez les livres, hein, ça va plus loin que, que la série. Euh, ça peut être aussi le meilleur moyen de ne pas vous faire spoiler. Tout ça pour vous dire que Le Trône de Fer, c'est un bouquin vachement cool. Des bouquins, hein, puisqu'il y en a 5 euh, pavés comme ça, voire... Euh, voire plus gros en fait. Donc, lisez Le Trône de Fer, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est pas aussi bien que Le Seigneur d'Anneau, parce que bon, Tolkien, euh, voilà, hein, il, est, il est un petit peu au-dessus de tout le monde. Ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais... Oh, c'est... Je sais pas que c'est comparable, mais... Presque. Presque. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire le trône de fer. Pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a aussi mon blog qui est mademoisellecordelia.fr. Pour euh, tout ce qui est euh, mes humeurs, ma vie, euh, Et ben, j'ai un autre blog qui s'appelle la vie de Cordelia où je raconte ma vie tout simplement. Peut-être des gens que ça intéresse, hein, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo.